Tu te rappelle comment c'était simple, on pouvait s'embrasser, se prendre la main. J'aimais bien ça, quand on pouvait se balader tranquillement. Ouais, bon il y avait toujours des connards pour nous emmerder, hein. comme toujours. <rire> juste, Juste s'embrasser quoi. Vous avez été nombreux et nombreuses à me faire remarquer qu'il était assez facile d'avancer si on adoptait la technique de se mettre accroupi pour tirer, parce qu'en fait les ennemis basiques qu'on avait en face de nous étaient un peu perplexes et n'avaient pas d'attitude appropriée pour répondre à cette technique. Autrement dit, euh, ils tiraient toujours debout, ils ne savaient pas s'accroupir et tirer. Salut les truquistes, c'est Alex, et bienvenue dans cet épisode de Truc. Et oui, on est comme ça chez Castaway, on fait en sorte de sortir au moins une vidéo par an. C'est cadeau. D'ailleurs, voici une photo de nous en train de travailler sur le prochain épisode de Truquiste. Au programme de cet épisode, l'interface d'After Effects, deuxième partie. Yes, I am a Je entre les